Aujourd'hui, c'est ton année pour te lancer sur YouTube, donc je te souhaite de le faire vraiment et d'enfin te lancer si tu en as envie. Salut à tous, c'est Lucas Brazier, j'espère que tu n'as pas fait une crise d'épilepsie. Désolé, mais il fallait que je fasse un truc énergique là pour cette nouvelle année. J'espère que tu vas bien. Pour me présenter, j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubers étudiants, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et rejoins des milliers de YouTubers étudiants, comme je viens de te le dire. Comment faire pour se lancer sur YouTube le tuto complet, il va être clair, concis, efficace, c'est vraiment pour te faire passer de 0 à 1, pour te faire franchir le pas de la création de contenu. Donc si tu es là sur cette vidéo, j'espère que tu es motivé à bloc, que c'est une résolution et que là, tu vas te dire « Ok, j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais comment commencer ?» Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent, ils sont là, ils font. YouTube, ça me paraît tellement grand, il euh, y a tellement de gens qui sont déjà sur la plateforme, il euh, y a plein de nouvelles plateformes qui émergent comme Insta, TikTok, etc. Mais bon, les contenus, c'est du swipe rapide. Euh, moi, j'ai envie de faire du contenu un peu plus quali. Mais, euh, je ne sais pas si me lancer sur YouTube, c'est toujours aussi intéressant. Si ça marche, euh, qu'est-ce que ça va m'apporter Alors, on va faire une vidéo simple, basique. Qu'est-ce que ça va t'apporter Ça va t'apporter organisation, euh, aisance à l'oral, improvisation, vu que je vais t'inviter à faire des vidéos sans montage. Déjà, on casse la première barrière de montage sur ta chaîne YouTube pour le moment. OK, il y a plus cette barrière. Maintenant, est-ce qu'il te faut une bannière de chaîne stylée Est-ce qu'il faut un à propos de description On retire, pas de description YouTube, pas d'à propos, pas de bannière. La seule chose qu'on va mettre, c'est un nom et une photo de profil. OK Donc déjà, ça, c'est tout ce qui te reste à faire et la troisième étape, bien sûr, ça va être de créer une vidéo. Étape 0, trouver ta thématique. C'est le plus important, c'est le thème dont tu as envie de parler sur ta chaîne YouTube. Ça peut être tes études, ça peut être une passion, ça peut être euh, quelque chose sur lequel tu t'intéresses ou une thématique que tu as envie d'apprendre et du coup tu as envie de partager ce que tu vas apprendre Ok, ça c'est le plus dur, une fois que tu as trouvé ta thématique tout le reste je vais te dire ce que tu vas faire et, et tu l'appliques à la lettre Étape numéro 2, tu mets une photo de profil. Tu prends n'importe quelle photo que tu as dans ton téléphone de toi ou tu mets un logo si tu n'as pas envie de te mettre. Je te conseille de mettre une photo de toi, c'est toujours plus humanisant, on va dire, et plus sympa. Mais voilà, tu mets une photo de toi, peu importe laquelle, pas besoin de prendre la photo la plus on flick de la terre. Tu prends une photo random de ton téléphone et tu la mets. Ensuite, pour le nom de ta chaîne, c'est facile. Tu mets le nom de ton activité ou ton prénom et le nom de ton activité. Voilà, je te laisse réfléchir dans ta tête ce que ça donne. Et tu le mets directement comme ça, en nom de chaîne YouTube, c'est fait. Troisième étape, qui est la dernière, tu fais une vidéo YouTube. Et là, tu vas me dire, quelle vidéo YouTube je fais pour commencer J'ai pas d'idée de thème pour ma première vidéo. Ma première vidéo, c'est un peu la plus importante. C'est vrai qu'elle va te laisser de la nostalgie, mais je vais te donner le titre de la vidéo et ce que tu vas faire. Tu appelles ta vidéo « Présentation de la chaîne ». Voilà, déjà, tu as ton titre. Tu n'as pas besoin de description, pas besoin de playlist, pas besoin de tout ça. Tu appelles juste ta vidéo euh, « Présentation de la chaîne », et dans la vidéo, tu vas te présenter, donc dire qui tu es, comment tu t'appelles, ton âge, euh, tu vois, un peu en mode présentation et euh, la thématique que tu vas aborder sur la chaîne YouTube. Donc moi, je vais faire une chaîne sur tel domaine. Et pourquoi tu veux le faire Parce que c'est une passion, parce que si... Et vraiment, si la vidéo dure deux minutes, c'est bien, c'est déjà énorme. Deux minutes face caméra comme ça sur une première vidéo, c'est vraiment pas mal. Et voilà, tu dis tout ce que tu as envie de dire sur la thématique, pourquoi ça t'intéresse, pourquoi tu as envie de publier des vidéos dessus. Et tu mets enfin cette première vidéo en ligne. Vraiment, il faut franchir le pas là, il faut... Allez, allez, allez, on like tous la vidéo, on se donne de la force mutuellement. Tous ceux qui like la vidéo, je veux que vous soyez là à vous dire « Ok, la vidéo me donne de l'énergie, maintenant, je veux, je veux des résultats concrets, je veux que celui qui soit derrière là, la caméra au moment où je tourne cette vidéo, si tu as envie de te lancer sur YouTube et que tu as cliqué sur cette vidéo pour avoir un peu un tuto, et au lieu de repousser à demain et de te dire « Oh, j'essaierai plus tard, etc. », je veux que tu publies ta première vidéo et que tu la mettes dans l'espace commentaire. En plus, ça te fera une pub pour commencer, vous avez le droit de mettre la vidéo de présentation de votre chaîne dans l'espace commentaire pour vous motiver et pour vous dire ok voilà moi je lance une chaîne sur ce sur cette thématique n'hésitez pas à venir la découvrir ou même si tu as déjà lancé ta chaîne youtube voilà c'est l'instant pub mettez tous vos pubs dans les commentaires cette vidéo est là spécialement pour ça dites que vous vous êtes lancé euh, quel est votre objectif quelle est votre thématique et comme ça ça vous permettra d'avoir un petit starter et de vous dire ok j'ai passé le cap de la première vidéo à publier maintenant j'ai plus qu'à continuer et à euh, réitérer en fait c'est juste c'est plus présentation de la chaîne, après, c'est tu parles de la thématique que tu as choisi. Et à force, à force, à force, tu vas accumuler de l'expérience, vouloir vivre de nouvelles, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, et tu vas pouvoir comme ça réaliser des trucs de fou. Personnellement, ça m'a permis de faire des feats avec de grands youtubeurs, euh, de rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer euh, autrement qu'en faisant des vidéos sur YouTube, faire des interviews de folie. Donc vraiment, si YouTube, ça t'intéresse et que tu hésites, euh, n'hésite pas ose créer cette première vidéo, et dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe Dans le pire des cas waouh, tu as publié une vidéo, tu peux toujours être à même de les supprimer dans deux mois si jamais t'en as marre, etc. Mais vraiment, si ça t'intéresse, ose, pas, ose passer le pas de la création de contenu, crée ta première vidéo présentation de la chaîne, et j'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire. D'ailleurs, si tu veux rejoindre euh, une entre... un groupe d'entraide un petit peu, c'est bah, la newsletter que j'envoie tous les jours, la Missive YouTube. Donc, c'est un email tous les jours pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études grâce à ta chaîne YouTube. Je vais y arriver. Et tu auras en plus un petit cadeau, un extrait de mon livre « Le petit guide du YouTuber étudiant », le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». J'espère que cette vidéo vous aura donné de la force, de l'énergie de croire en vous et d'oser le faire. Donc c'est pour ça que je vais terminer avec ma phrase de fin habituelle. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.